Bonjour à tous, voici une échelle de moins 5 à 5. Elle va nous permettre de faire des calculs. Donc par exemple, si je vous demande 2 plus 3, bon vous savez depuis longtemps que ça fait 5. On va pouvoir visualiser le calcul ainsi. Sinon je vous demande moins 2, moins 3. Moins 2, je recule de 2 pas. Moins 3, je recule de 3 pas, j'arrive à moins 5. Et enfin, si je vous propose 2 moins 6, j'avance de 2 pas, je recule de 6 pas et j'arrive à moins 4. On va voir les règles de ces calculs aujourd'hui. Donc, on va expliquer maintenant les additions d'entiers relatifs en utilisant euh, l'axe euh, gradué qu'on avait vu lors de la première vidéo. Donc, imaginez un personnage euh, qui va, donc là, issu de Minecraft, qui va avancer de cette case et ensuite reculer de cette case. Bien sûr, il sera revenu à son point de départ. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. En mathématiques, on va transformer cette phrase en l'expression mathématique plus 7, plus moins 7 égale 0. Vous remarquez que plus 7 et moins 7, on les a placés entre parenthèses. Ça permet de distinguer les signes des nombres, plus 7, c'est le plus, c'est le signe du 7, moins 7, le moins, c'est le signe du 7, de l'opération addition, le plus qui est entre les deux nombres. Ça, on l'a déjà vu dans la première vidéo, deux nombres opposés s'annulent. Si maintenant, on fait plus 9, moins 5. Il a avancé de 9 cases, il a reculé de 5 cases, il est arrivé à la case numéro 4. Donc en mathématiques, ça donne le calcul, plus 9 plus moins 5 égale plus 4. Et on a déjà vu que plus 4, c'était la même chose que 4. Là, c'est le cas de figure quand on a un nombre positif qui est plus grand que le nombre négatif. On a changé l'axe, maintenant on a aussi les nombres négatifs en rouge. Si maintenant on fait plus 3 plus moins 5, essayez de réfléchir, mettez pause, trouvez le résultat de ce calcul. Vous avez trouvé Donc d'un vide tous les jours, ça veut dire qu'il avance de 3 cases et ensuite qu'il recule de 5 cases. Et bien sûr, il arrive à la case moins 2. Donc si on avance de 3, on recule de 5, on a reculé de 2 pas. Et en mathématiques, plus 3 plus moins 5 égale moins 2. Autre calcul, de nouveau mettez pause, cette fois il va reculer et encore reculer, puisque c'est moins 4 plus moins 3. Est-ce que vous avez trouvé où est-ce qu'il arrive Moins 4 plus moins 3, il arrive à la case numéro moins 7. Bien évidemment, il a reculé de 7 pas. Il y a d'autres façons de voir. On peut imaginer un thermomètre dont la température monte ou descend, ou d'un ascenseur qui monte et qui descend. Essayez de trouver votre façon de voir à vous. Ça va vous permettre de ne pas vous tromper lors des calculs avec des nombres relatifs. On va maintenant voir les règles. Finalement, il y a deux règles. Quand on additionne deux nombres de même signe, on garde le signe et on additionne les valeurs absolues, donc les valeurs des nombres sans les signes. Par exemple, plus 5 plus, plus 6, ben 5 plus 6, autrement dit ça fait 11, bien sûr, mais ça vous n'avez pas attendu euh, la neuvième année pour le savoir. Par contre, moins 34 plus moins 17, ça va dans le même sens, on garde le signe moins et on additionne 34 et 17, ça fait 51, donc ça donne moins 51. On garde le signe, on additionne les valeurs. Le cas le plus compliqué, c'est quand on a deux nombres de signes différents. À ce moment-là, on garde le signe du plus grand nombre et on va soustraire la plus grande valeur moins la plus petite valeur parce que le bonhomme ne va pas dans la même direction les deux fois. Un coup, il avance, un coup, il recule. Est-ce qu'il a plus avancé ou plus reculé Ça nous donne le signe. Et euh, quelle est la différence entre l'avancement et le, le recul Ça nous donne la valeur. Avec un exemple, Moins 12 plus plus 17, le plus grand, la plus grande valeur c'est plus 17, donc on garde le plus, et on fait la soustraction 17 moins 12, ça fait 5, donc plus 5, autrement dit 5. Et moins 76 plus plus 12, la plus grande valeur est négative, moins 76, on garde le moins, et on fait le plus grand moins le plus petit, 76 moins 12, 64. Donc le résultat c'est moins 64. Entraînez-vous C'est vrai a l'air simple, mais chaque année, je dois vraiment insister avec mes élèves pour ne pas qu'ils se trompent, lors de ces opérations. Donc vous allez bien vous entraîner en classe et à la maison pour les appliquer avec soin. N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux